Je savais que c'était toi depuis le début. Tu en as mis du temps, je t'attendais vieux crouton. Il a fallu que je te dévoile tout dans une lettre pour que tu comprennes enfin. Il est temps pour moi de dominer le monde en commençant par supprimer Noël. Ah ah miaou, ah miaou, ah miaou, ah miaou. Libère-le tout de suite. Dans tes rêves. Je peux pas pour déconner, je vais récupérer mon booster, le gamin. Les boosters sont à moi. Ok tu l'auras voulu. Rien à foutre, moi aussi, je suis armé. Oh affaire. Putain, il tire des croquettes Là, ça va pas se passer comme ça Prends ça, enculé enfoiré oh, Une grenade de Noël Putain Ninja, rends-moi les boosters que tu as ouverts les humains m'ont castré, mais maintenant que tu es à terre, je vais tout récupérer. Miaoua, miaoua. Oh non! Et puis non. Je vais plutôt te faire ma technique secrète. Et maintenant, mon attaque finale. Un appel à tous les yu Envoyez-moi vos forces. Yo, c'est Yenya -Yen. et euh, on s'en fout, lève juste les bras. Yahoo a même pas peur. Oh, Avec euh. euh. euh. euh. euh. toi. C'est que le boss. Oui. Oh. Cher petit Evals. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait cette année. Merci pour toutes ces vidéos, merci pour tous ces lives, et surtout, merci de m'avoir hébergé. J'ai passé un très bon moment, surtout à mater ta meuf quand elle prenait la douche, et puis, merde, joyeux Noël, et, et voilà, je t'offre ça, parce que c'est pour te remercier, parce que je reste le père Noël, mais... Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je récupère enfin ma chaîne pour Noël. Donc, joyeux Noël à tous, nous sommes le 24 décembre. Et j'espère sincèrement que du coup ces petites aventures vous ont plu. En tout cas, à moi, ça m'a éclaté de le faire. Et malheureusement, c'est fini pour le Père Noël. Du coup, grâce au Père Noël qui a enfin vaincu le grand méchant, c'est-à-dire le chat, nous obtenons du ciel légendaire Tempête Synchro, un Évolution des Pendus, un Pack Étoile Rains. un Speed Duel, la Reine des âmes perdues. C'est pas fini. Le pouvoir du duel, Duel des profondeurs. Et ce qu'on sauve en dernier, la guerre des géants. Allez, on sauve tout ça sans plus tarder. On va espérer être chanceux. Alors, requin sabre. Chaos rapide, magie en plus. Vague marine cesse. Oh, poisson pêcheur silencieux. Et oh, demoiselle dormeuse marine cesse. Une petite marine cesse. Une petite rare. Ça fait plaisir. Le pouvoir du duel. Il y, y a du bon à récupérer là-dedans. Est-ce qu'on va avoir de la luck ou pas On commence avec. <rire> Ogre fantôme. C'est pas dégueu, ça consomme très bien. Le saut de la rose. Gadget argent. Dinec rose. Et derrière, un sceptre séraphin étoilé. Là, déjà en tout cas, le l'ogre, c'est très bien. Du petit speed duel avec la, la Reine des âmes pour Dieu. Voilà. Hop Impulsion extrême. Espionne amazonesse cadeau de l'éléphant blanc et c'est rigolo que j'ai un Amazness, sachant que c'est c'est une carte que je joue c'est un deck que je joue une version normale ça fait bizarre sorcier sivers cloche Miguel farstar et oh le bumper lien du coup bon pas très utile remarqué dans les packs étoiles rains c'est ce qu'on avait il nous reste du plus que du coup les trois boosters on va commencer avec allez liste Légendaires, vu que c'est le plus récent tempête synchro Hop. on va découvrir ce qu'on va avoir à l'intérieur. Alors, Zedon donc Ozone presque à <rire> l'inverse. Zone quoi, double vitesse roïde. Du Lirilus qui vont d'aide de Saphir. Sorcière des fleurs. Et du Lirilusque, canard de Beryl. Mais voilà, c'est bon du petit Lirilusque. J'en voulais avoir un x quand même. Ça aurait été bien d'avoir un On a eu quand même des sacrés sacrés bonnes cartes aux ouvertures. Appel pendule, alors là du coup c'est évolution des pendules. Donc appel pendule, sentinelle clifford. Oh, Adamant, Metal Phose, du Metal Phose. Très très belle carte en plus. Magicienne de l'harmonie. Magicien étoile du temps. Très, franchement des très belles cartes dans, dans cette extension. Et on termine avec la guerre des géants qui comporte du coup 16 cartes. 16 cartes, 16 fucking cartes. Alors, l'arrêt du ciel, et pas l'arrêt du... Euh, Balayeur des profondeurs. Dragon hybride. Héliotrope Colonie du Mal. Mogmol. Mogmol, <rire> c'est quoi con... Je ne connaissais pas du tout ce mot. Oblivivich, Colonie du Mal. Je ne bah, sais pas si ça va prononcer correctement. Bête Phantom Mecha Fukuna. Oh, gros oeil ça, Édition limite, mais oui. Mais il est magnifique, gros oeil. Steampack. Général Zubaba, petite... Euh... Ah, ça aurait pu être une ultra, mais là, en haut à droite, ça ne brille pas, donc et les étoiles non plus. Donc c'est une super, si je dis pas de bêtises. Euh... Soulkius euh... mythologique. Démon légendaire. Très très belle carte aussi. Voilà, oh cœur ténébreux. Il faut une carte, si Partager la douleur. maître légendaire du Jijitsu. Et Kazedjin, on termine avec un petit Kazedjin. Mais oui, mais c'est bon ça. En sachant qu'il y a du support qui arrive très bientôt. Bref. Les amis, j'espère que vous avez aimé ces aventures, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes vacances, profitez, nous se retrouvons en live très prochainement, puisque les vidéos, euh, vous verrez, vous verrez. Des bisous, et à bientôt. Oh bordel les vals, j'ai besoin de temps pour l'année prochaine, il y a encore un problème